Fois je vous prends face cam en début de vidéo. Aujourd'hui j'ai pas filmé parce que j'ai vraiment pas fait grand chose. Et sinon, mon programme là ça va être de vous tourner la vidéo de dimanche, ensuite de faire un peu des recherches d'emploi. Je retourne au cinéma ce soir avec une amie pour retourner voir Don't worry darling, le film avec Florence Pugh et Harry Styles que j'ai vraiment beaucoup aimé. J'ai prévu de me recouper les cheveux, <rire> si vous voulez, je vous filmerai pour vous montrer comment je fais. Je suis pas allée chez un coiffeur depuis Pouh, des lustres. En fait, j'y vais pas parce que ça me frustre. J'ai envie de me faire un truc original, que ce soit niveau coupe, niveau couleur et décolo. Le problème, c'est qu'avec mon problème cuir chevelu, je, je vous en ai déjà parlé, je sais plus, mais je vous en parle pas là parce que c'est chiant, c'est bizarre, et, et mais j'ai que des problèmes de bizarres bizarre de toute façon. À cause de ce problème de cuir chevelu, j'ai peur de faire subir ça à mes cheveux, du moins à mon crâne. Je suis frustrée parce que j'ai pas envie d'aller chez le coiffeur juste pour me les couper. Je compense en me les coupant moi-même alors c'est pas très droit mais comme j'ai les cheveux ondulés généralement ça se voit pas trop ça va on se retrouve plus tard je vous reprends un peu plus tard puisque j'ai vraiment rien fait le jour où je vous ai tourné le premier plan j'ai été voir des amis ensuite le lendemain et j'ai eu un espèce d'épisode de pseudo au titre là je vous reprends un ou deux jours après avec ces quelques plans je me suis lancée dans un petit tri de ma wishlist Livre Addict. Si vous voulez, je vous montre ça de plus près pour les petits curieux. <rire> Alors, je suis loin d'avoir tout mis sur Livre addict. Je m'en sers surtout pour ma wishlist de romans. Il y a quelques bandes dessinées aussi par-ci, par-là. Mais c'est pareil, là, avec tout ce que j'ai découvert <rire> en 3 ans en PBD, je peux vous dire qu'il y a beaucoup de choses que je veux. Et pour ce qui est des mangas, je me sers de l'appli Manga Collec. Donc ma wishlist, elle est plutôt là-haut. Mais pour ce qui est des romans, c'est vraiment sur Livre Addict que je mets l'essentiel, même si quelques-uns j'ai note juste dans mes notes de téléphone, ou alors parfois sur ma wishlist Amazon, ça dépend. On arrive au fameux moment où je me coupe les cheveux. Je tiens à m'excuser d'avance auprès de tous les coiffeurs qui tomberont sur cette vidéo, vraiment. Ce que je fais, c'est que je me moule les cheveux et puis je les sépare généralement en deux parties. Et là, je sais pas pourquoi, mais j'avais la flemme et j'ai fait d'un côté au final ensuite vous allez voir mais j'ai corrigé j'ai refait par deux parce que c'était pas assez précis d'un seul côté pour l'avant ça va mais pour l'arrière c'est un peu plus compliqué il y a toujours des petits bouts qui dépassent et que je continue de découper les jours d'après <rire> Le problème c'est qu'une fois qu'on commence à découper souvent on a du mal à s'arrêter donc clairement mes cheveux je pense qu'ils sont pas droits mais comme je vous l'ai dit j'ai un peu de chance ça se voit pas trop normalement faudrait quand même que je retourne voir un coiffeur un de ces quatre <rire> Je vous retrouve le lendemain, je suis allée faire un petit peu de shopping. Je suis désolée, mais j'ai absolument pas pensé à filmer pendant que j'étais dehors. Je suis allée dévaliser une boutique Miniso, je sais pas si vous connaissez, mais vraiment c'est le temple de la perdition là-dedans, et du coup je vais vous montrer ce que j'ai acheté. D'abord, j'ai pris des pokis, c'est des espèces de Mikado japonais, c'était pour le goûter. Je suis pas très fan, enfin si c'est bon, mais comparé au Mikado, justement, je trouve que c'est un petit peu en dessous, en tout cas pour le parfum chocolat. <rire> J'ai aussi acheté cette espèce de boisson sucrée soda Pokémon, parce que je trouvais ça trop joli, j'avoue. Au niveau du goût, je vous avoue que j'ai pas aimé, c'est hyper chimique, euh... <rire> j'ai pas réussi à la boire. J'ai aussi acheté des petits tiroirs pour ranger mes bijoux, notamment mes bracelets et mes petites et grandes boucles d'oreilles. Un achat modeste, mais tout de même efficace. J'ai trouvé une petite guirlande tombante toute jolie, je vais vous montrer tout de suite ce que ça donne sur ma bibliothèque. J'aime beaucoup, je pense que je vais m'en racheter quelques autres pour le reste des étagères. Encore des collations Pokémon, cette fois c'est des espèces de mini cookies au chocolat et là pour le coup, testés et approuvés, ils sont bons. Ça c'est une espèce de brosse qui permet de faire un massage crânien et franchement c'est hyper agréable, j'aime beaucoup. Je me suis repris un porte-carte rouge tout simple mais plutôt pratique, on peut mettre à la fois plusieurs cartes, de la monnaie, des papiers, enfin voilà, j'ai du mal à trouver le modèle parfait qui me convient le mieux mais ça c'est pas mal. Un panier de rangement tout simple mais qui va m'être utile pour ranger je pense mes serre-têtes et j'aime beaucoup la couleur bleu pastel. Toujours en quête de Steam Toys pour mon anxiété, j'ai découvert des espèces de peluches mystères. C'est des espèces de fruits trop mignons et donc c'est des boîtes surprises. On va déballer ensemble et comme vous pouvez voir, moi j'ai eu le petit ananas <rire> Et je termine avec cette adorable peluche crème glacée toute bleue. J'étais obligée de la prendre parce qu'en fait j'ai déjà la rose. Et il fallait à Creamy son petit frère tout simplement. Donc maintenant Chantilly et Creamy sont réunis et ensemble. J'adore mes enfants, ils sont adorables. Je, je vous souhaite de passer une bonne soirée ou une bonne journée. Et je vous dis à tout bientôt. Bisous.